et si confinement rimait avec innovant. L'église vit un moment historique où elle peut renouveler sa façon de rejoindre le monde. Et pour ça, elle va devoir faire des choix audacieux. C'est pour ça que nous avons décidé de vous accompagner avec RCF L'école Pierre et Jesus Box. Quels sont les projets innovants qui naissent en cette période. Comment s'en inspirer pour avoir un impact localement Quelles sont les questions que se posent ceux qui innovent Toutes les réponses sont à retrouver dans Le Lab, une émission qui sera dispo en podcast sur rcf.fr à partir du 12 novembre, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'école Pierre et de Jesus Box.